Bonjour mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne Je Comélectivie. Je parle aux élèves de la classe CP et de la classe C1. On s'arrête un petit peu de la lecture et on s'intéresse à la langue. Aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce que c'est le verbe et le nom. Le verbe et le nom. Le verbe et le nom. Alors, mes chers élèves, le nom désigne une personne, comme la fille, une fille, un animal, le veau, un veau, ou une chose, le crayon, un crayon. Sofia va au marché. Sofia c'est une personne. Sofia c'est un nom. Le nom Désigne une personne. Comme Sophia. Sophia va au marché. Le chien. Le chien. Le chien aboie. Le chien est un animal. Le chien est un nom. Le nom désigne un animal. Le chien. Chien. Chien. Il colorie avec des crayons crayon un crayon c'est une chose un crayon des crayons crayon c'est un nom le nom désigne une chose comme crayon le nom désigne un animal comme chien le nom désigne une personne comme sophia le nom le nom le nom peut-être, mes chers élèves, le nom peut-être au masculin ou au féminin. Le nom peut-être au masculin, comme un garçon, ou au féminin, comme une fille. Au singulier, comme un chien, un seul chien ou au pluriel des chiens. Des chiens. Le nom peut être le nom peut être au masculin ou au féminin. Le nom peut être au singulier ou au pluriel. Le nom peut être en masculin un garçon. <coughs> Pardon. <coughs> un chien, un crayon, un veau ou en féminin comme une fille. Une chienne. Une vache, une trousse, une gomme. Le nom peut être au singulier. Un chien, un veau, un crayon, une fille. Ou au pluriel, des chiens. Des voix, des filles, des crayons. Maintenant, le verbe. Le verbe désigne une action. Une action. Par exemple, monter. Je monte. Je monte. Monter. Préféré. Je préfère. La pomme. Que le poire. Je préfère. Préférer. Se regarder. Je me regarde. Je me regarde. Elle se regarde. Se regarder. Le verbe désigne une action comme monter, préférer, au fatal. Se regarder. il est. Asado, monter ou tel préféré. Andor, il est le mérite en Andor, il est le se regarder. Voici un petit exercice vraiment simple. Le mot en rouge est-il un nom ou un verbe Le mot en rouge, est-il un nom ou un verbe L'arbitre siffle. L'arbitre siffle. Siffle. Est-ce que c'est un nom ou un verbe hmm. Paul a des cheveux blancs. Paul a des cheveux blancs. Cheveux, est-il un nom, un verbe hmm? Il se brosse les dents. il se brosse les dents. Dents. Dents. est-il un nom, un verbe hmm? Nous jouons dans le parc, nous jouons dans le parc, jouons, jouons. Est-il un nom un verbe Réfléchissez. L'arbitre siffle. Est-il un non un verbe Répondez. Paul a des cheveux blancs. Cheveux, cheveux, cheveux. Paul a des cheveux blancs. Cheveux. Était il un non un verbe Il se brosse les dents. Il se brosse les dents. Dans, dans, est-il un nom ou un verbe Nous jouons dans le parc, nous jouons dans le parc. Jouons, jouons, est-il un nom ou un verbe Réfléchissez. La correction, c'est pour tout de suite. Mettez une pause pour bien réfléchir. Essayez de répondre ici, d'accord Au... Prenez un bout de papier, essayez de répondre à ces quatre questions. L'arbitre si est, no est un nom à verbe, cheveux est un nom à verbe, don est-il un nom à verbe, jouant est-il un nom à verbe, et attendez la correction. Alors, mes chers élèves, vous avez bien répondu, bien sûr, puisque vous avez bien suivi la vidéo. Le verbe désigne une action. Une action par exemple, monter, par exemple, descendre, par exemple, aimer, par exemple, préférer ou détester, euh, comme exemple de se regarder, ou euh, se laver, se coiffer, se lever, dormir. Ce sont des actions. Alors ici, cette question, c'est vraiment simple. Le montant rouge, hmm? est-il un nom ou un verbe? On va répondre maintenant. Alors, siffler, c'est le verbe siffler. L'arbitre siffle. Alors, c'est un verbe. Et le verbe désigne toujours une action. Alors, c'est un verbe. Elle fait. Un verbe. Un verbe. Elle yu'abir Vous avez pire elle haraka. matalan Monter. Sahatah. Descendre. Nezelah. Préféré. Frottalan aimer, aimer, détester, et a Paul, <coughs> Paul a des cheveux blancs. Cheveux, cheveux. Est-il un nom un verbe? Bien sûr, c'est un nom. C'est un nom, un nom qui désigne une chose. Cheveux, des cheveux, ce sont des choses. Et des cheveux. C'est un nom au masculin. Cheveux. Un cheveu. Et un nom au pluriel. Des cheveux. Le nom peut être au masculin ou au féminin. Cheveux ici, c'est un nom au masculin. C'est un nom au pluriel. Il désigne une chose, d'accord euh, Il se brosse les dents. Alors, les dents, c'est comme l'exemple de cheveux. Il se brosse les dents, c'est un nom. C'est un nom. Les dents, c'est comme l'exemple des cheveux. Alors, on continue. On continue. Euh, nous jouons dans le parc. Mmh, jouons. Jouons, c'est le verbe jouer. C'est un verbe. Alors, je répète encore une fois. L'arbitre siffle. Siffle, c'est le verbe siffler. C'est l'action Cheveux, c'est un nom euh, d'une chose. <coughs> Les dents aussi. <coughs> Jouons, c'est un verbe. Tout simplement. Alors, c'est tout pour le moment. Et d'après cette vidéo, vous avez bien compris quelle est la différence entre un verbe veut dire ou désigne une action, et, ou aussi un nom désigne soit une personne, un animal, ou une chose. Le nom peut être au masculin, ou au féminin, au singulier, ou au pluriel. C'est tout pour le moment. À très bientôt.